Bonjour et bienvenue sur Zenzone Télé, la chaîne télé Sortez fort, bien-être et médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors, il est lui-même sophrologue installé dans le 28 en Heure-et-Loire, mais il est surtout chargé des relations presse pour l'association, écoutez-moi bien, SOS Sofro, un super projet dont nous allons parler aujourd'hui. Zenzone tenait euh, à s'associer à cette... Belle initiative. Vous pouvez, avec SOS Sofro, gratuitement être accompagné par un sophrologue. Aujourd'hui, dans l'interview j'accueille thérapeute, j'accueille Jean-Paul Michel. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel. Alors, Jean-Paul, avant de parler de SOS Sofro, un petit mot déjà pour nos téléspectateurs sur la sophrologie. Et oui, c'est vrai que la sophrologie, on en entend parler, mais on ne sait pas toujours bien ce que c'est. Euh, la sophrologie, en fait, c'est euh, une technique qui utilise en même temps, qui s'adresse en même temps au corps et au mental. Euh, parce que l'humain est fait en même temps du mental, de l'émotionnel et du corporel. Et la sophrologie veut s'occuper des trois en même temps parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut aider qui peut progresser en bougeant ces trois éléments en même temps, en les associant et en fait en, fait, en les harmonisant. Alors, euh, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont des techniques assez simples, assez douces, euh, que l'on peut utiliser un peu n'importe quand, euh, à base de respiration, à base de, de mouvements euh, corporels également et à base de visualisation qui permettent de calmer, qui permettent d'être plus proche de son Ressentis et qui permettent de, de mieux pouvoir réagir aux différents aléas de notre quotidien. On a tous ressenti que lorsqu'on avait une pensée un peu difficile, un peu, un peu délicate, eh bien, on sentait dans le corps quelque chose. On a les mâchoires qui se crispent, on a le, le ventre qui se noue, la gorge qui, qui est un peu serrée. Eh bien, voilà, la sophrologie, justement, va utiliser le fait qu'on puisse percevoir ces différences pour. Travailler au niveau du corps de manière à apaiser le mental ensuite, puisque c'est le mental qui avait un peu dérangé le corps au départ. C'est donc un travail essentiellement sur la respiration La respiration euh, très fortement, mais aussi sur euh, le, le, des mouvements corporels qui permettent de lâcher des tensions et des visualisations qui permettent d'aller chercher du positif ou, ou, ou de la confiance dans, la, dans justement la représentation de quelque chose d'agréable. D'accord. Alors en 2020, une période difficile pour tout le monde, en 2020, Caroline Grapp-Omarède a la bonne idée de créer une association, une belle association SOS, Sofro, pour accompagner les gens qui en ont besoin. De quoi s'agit-il, Jean-Paul Michel bah oui c'est ça avec c'était à la veille du premier confinement elle voyait bien que les gens étaient angoissés de plus en plus d'ailleurs depuis santé publique france a fait des relevés qui montrent bien l'évolution et elle a décidé de, de de proposer des une aide gratuite téléphonique aux personnes qui en avaient besoin et puis, les sophrologues qui ont eu vent de, de cette euh, initiative ont trouvé effectivement la démarche tout à fait judicieuse et ont voulu s'associer. Donc, il y a un certain nombre de sophrologues qui, qui ont été voir Caroline et, qui, euh, et avec lesquels une association s'est formée pour justement euh, créer, organiser en fait cette aide ponctuelle et euh, à base d'outils sophrologiques. Alors, Caroline a, a sélectionné les sophrologues, euh, non pas en, en fonction des chapelles, comme on pourrait dire, dans, toute, euh, dans tout secteur professionnel, il y a toujours des concurrences. Ce n'était pas ça son souhait, c'est plutôt de vérifier que c'était bien des professionnels, bien formés et qui pouvaient justement aider euh, avec la volonté d'aider gratuitement. Quelle belle, belle, belle initiative, ce SOS Sofro. Combien de sophrologues bénévoles vous ont rejoint Combien de sophrologues dans l'association, Jean-Paul Alors, aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 sophrologues dans, dans l'association qui tiennent des permanences. Euh, ça, c'est en France. Et puis, on a, euh, on a quelques sophrologues en représentation en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg. D'accord, un début d'implantation de développement francophone, si ce n'est européen. Parfait. Alors, en synthèse, comment cela se passe pour quelqu'un qui aurait besoin d'être aidé, qui vous contacterait Voilà, alors aujourd'hui, la personne va sur le site de l'association qui est SOS Sophro, S-O-P-H-R-O. .fr, hein, donc sossofro.fr, euh, et sur ce site, eh bien, il va arriver tout de suite sur une page où il va pouvoir mettre soit sa région, mais pour moi, ce pas la sélection la plus intéressante, soit le jour auquel il a envie de, besoin d'avoir cette, euh, cette assistance. Par exemple, il va aujourd'hui, euh, si on est jeudi, il va, taper le, il va chercher dans le jeudi. Et jeudi, il va avoir tous les sophrologues qui sont disponibles en permanence pour le jeudi. Il va pointer les sophrologues qu'il souhaite et il va voir quel est leur horaire de permanence et le numéro de téléphone auquel il peut les joindre. Alors, oui. lorsqu'il a fait ça, bien, il tombe au téléphone avec un, avec un sophrologue de permanence qui va commencer par l'écouter, euh, qui va l'accueillir et l'écouter. Et c'est très important, justement, cette écoute attentive euh, et bienveillante parce qu'en fait, c'est déjà une grande partie de soulagement qui est, qui est octroyé quand on, on est écouté et qu'on n'est pas bien, quand on est vraiment mal dans sa peau. Et puis, en fonction de ce qui sera échangé, eh bien, il va proposer une, un type de respiration qui va pouvoir s'adapter soit à l'angoisse, soit à la peur, soit enfin, au, au, au problème qui a été soulevé, de manière à calmer et à remettre la personne, je dirais, vraiment dans, ses, dans, dans, dans son harmonie, dans, dans un calme plus, plus, plus important. Et, euh, et ça, ça dure à peu près une demi-heure. Alors éventuellement, il peut y avoir aussi une activation euh, physique pour lâcher des tensions trop fortes. Par exemple, si c'est une question de colère euh, ou une émotion trop forte, eh bien on pourra faire effectivement de la détente aussi un petit peu avec une activation physique. Vous avez parlé d'angoisse, mais justement, pour quelle problématique, quels soucis les gens peuvent vous appeler, peuvent contacter SOS Sofro En fait, on a plein d'exemples très divers, parce que quand on est de permanence, un peu tout arrive, et en fait, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont très mal, qui, sont, qui ont besoin d'une aide urgente, d'écoute et d'accompagnement pour revenir à un niveau acceptable. Alors, nous ne soignons pas, bien entendu, mais nous permettons de passer un cap et donc, ça peut être aussi bien l'angoisse, ça peut être aussi euh, un décès qui a eu, ça peut être un changement de vie qui, qui pose un, une grosse difficulté, ça peut être une grande déception, ça peut être plein de choses différentes, des douleurs parfois, euh, et, et là, ben, nous l'accueillons, la personne telle qu'elle se présente, elle dit que ce qu'elle veut, et euh, c'est anonyme, donc on ne la connaît pas, euh, mais elle, elle peut comme ça se dévoiler plus facilement, et nous, on peut l'accompagner plus efficacement. D'accord. Alors, quelle est la différence entre une séance traditionnelle classique de sophrologie et les accompagnements que vous faites, que vous proposez, Jean-Paul Michel Eh bien, en fait, nous, notre objectif, vous l'avez compris, c'est un traitement d'urgence ponctuel. La personne n'est pas bien, elle nous appelle, on essaie de la soulager au moment présent. Euh, et euh, on ne connaît pas suffisamment la personne pour lui proposer un protocole avec des techniques sophrologiques assez développées et plus poussées. Euh, lorsque la personne va chez un sophrologue pour des séances de sophrologie, il y a d'abord une séance qui s'appelle l'anamnèse, où là il y a une discussion avec la personne pour vraiment la connaître dans tous ses aspects euh, de vie, euh, de, de difficultés, etc. Et là il va y avoir certainement plusieurs séances d'organiser ou. Avec une certaine progression, le sophrologue va justement pouvoir utiliser des disciplines très spécifiques de la sophrologie pour pouvoir l'accompagner de manière plus pérenne et pour pouvoir aussi lui inculquer en fait le, le, une sorte de pédagogie, pédagogie c'est-à-dire que la personne puisse rester autonome sur les techniques qu'elle aura pratiquées à force de les répéter, et bien pour qu'elle puisse les faire toute seule sans l'aide d'un sophrologue. En fait, si vous voulez une comparaison, euh, vous avez tous dans vos voitures une galette dans le cas où vous crevez, eh bien, SOS Sofro, c'est la galette de vie, la galette que l'on va mettre en remplacement de la roue crevée, et on ne peut pas aller très loin ni très vite, mais ça nous permet d'aller en sécurité, soit de rentrer chez nous, soit chez le garagiste le plus proche, et c'est ça qui est important pour nous. Le garagiste lui réparera la roue, vous en mettrez une nouvelle, c'est le travail de Sofrolone. Et si l'on a besoin d'accompagnement supplémentaire, d'être encore accompagné, on peut vous contacter à nouveau. Est-ce que l'on peut, si on vous recontacte à nouveau d'ailleurs, avoir la, le, le même thérapeute ou la même sophrologue au téléphone que par exemple la première fois Voilà, alors aujourd'hui, euh, on peut avoir la même personne puisqu'on euh, choisit la personne qu'on va appeler. Dans la liste déroulante de la journée en question donc on sait à quelle permanence elle est donc on peut retomber sur la même personne moi ça m'est arrivé d'avoir deux fois la même personne qui m'appelle euh, notre objectif et notre raison d'être n'est pas d'être appelé plusieurs fois maintenant s'il a plusieurs mois, mois ou semaines de distance la personne est à nouveau dans une situation difficile on va bien sûr l'accueillir maintenant si ça se reproduit ça veut dire qu'elle a besoin D'autres choses que ce qu'on qu peut apporter de manière juste ponctuelle euh, pour lui permettre de passer un cap. Et là, justement, on va l'orienter nous vers des sophrologues, euh, en lui disant qu'il vaut mieux qu'elle qu suive des véritables séances de sophrologie, alors que ce soit des sophrologues de SOS Sophro ou d'autres sophrologues de sa région, euh, peu importe. Mais euh, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'elle fasse un travail sur la durée, plus profond que ce qu'on peut faire en une demi-heure de manière ponctuelle sans la connaître. Jean-Paul, confirmez-vous que c'est vraiment gratuit pour tous, pour tout le monde, qu'il n'y a ni frais cachés, ni frais déguisés, ni euh, euh, des paiements sur les appels téléphoniques C'est vraiment gratuit Ah C'est tout à fait, justement, c'est le concept même. C'est absolument gratuit. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte comme ça, on est sûr de ne pas être attrapé par, par du, du marketing euh, quand on vend les, les fichiers, etc. Euh, C'est la communi communication totalement euh, au prix normal d'une communication. Il n'y a pas de surtaxe. Euh, il n'y a aucun frais complémentaire. Euh, et et d'ailleurs, nous, nous ne vivons que, que des investissements qu'on a mis nous et puis des dons qu'on reçoit. On fait nous-mêmes notre administration et tous les, toutes les, tous les personnels sont bénévoles. Donc, on a très peu de charges. Et euh, justement, pour faciliter l'accès, à SOS Sofro, on envisage de se doter d'un numéro vert. Cela coûte un peu plus cher, mais ce ne serait pas plus cher pour la personne qui appelle, c'est gratuit, un numéro vert, puisqu'on aura un numéro vert gratuit pour elle. Et là, on va certainement, dans les prochaines semaines, ouvrir un crowdfunding, euh, demander des dons, pour justement pouvoir offrir cette, cette possibilité pour que des gens qui ne sont pas habiles en informatique puissent nous contacter plus facilement. Voilà, Nous l'avons noté Jean-Paul, c'est gratuit aujourd'hui et ce sera gratuit demain. Euh, Jean-Paul Michel, parlez-nous de votre célèbre parrain euh, Frédéric Lenoir. Oui, alors je ne sais pas s'il est encore nécessaire de, de le présenter. C'est un, un écrivain, un philosophe euh, qui, euh, qui a écrit de, de multiples ouvrages, qui a été euh, qui a été traduit en, en plus de 40 langues. Euh, il a écrit, je crois, plus d'une cinquantaine d'ouvrages très variés. D'ailleurs, ça va de ça va du roman au conte. Et là, récemment, il a il a édité des, des, des livres sur des philosophes très très intéressants et il a été ben, en fait il a vendu à plus de 8, 7 millions d'ouvrages sur toute la planète donc voilà alors nous ce qui nous intéressait et ce qui l'a intéressé chez nous aussi c'est qu'en fait on, on s'est retrouvé sur la même vision de l'humain euh, une vision euh, euh, de l'humain dans, dans sa globalité euh, et puis sans a priori euh, c'est il voit la vie un peu comme nous, on la voit aussi. On a la même philosophie. Et il est très engagé, d'ailleurs, dans l'écologie et dans la, la défense animale. En fait, c'est quelqu'un qui, euh, euh, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, si SOS Sophros c'est la galette de vie, lui, c'est le, le garagiste de nos vies cabossées. Hein, il, va, il va nous remettre un petit peu d'aplomb avec ses ouvrages qui sont, qui sont très profonds. Il a une immense culture, une grande pratique de la méditation. Et euh, au travers de ses ouvrages, on, on, ben, il cherche à nous faire euh, toucher du doigt le bonheur. Alors, pas un bonheur euh, au rabais ou comme on entend parler euh, comme ça avec, euh, avec des, un, un bonheur facile, c'est plutôt un bonheur profond qui, qui vraiment satisfait intérieurement. Et euh, d'ailleurs, j'ai je, je, euh, noté une, une phrase que je voudrais vous lire, extrait de son petit traité de vie intérieure. Euh, il dit, ou il écrit, « La sagesse permet de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à savourer pleinement les moments heureux et à ne jamais désespérer dans les moments malheureux. Ben, » Je pense que la sophrologie fait partie de cette sagesse, justement. Jean-Paul Michel, c'est bien écrit, c'est une belle phrase. Donc voilà, si vous avez des moments difficiles, vous avez besoin d'être écouté, accompagné. Eh bien, SES-Sophro, 100% gratuit, plus de 200 sophrologues sur la France et également un début en francophonie, un site internet SESsofro.fr. Jean-Paul Michel, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone TV. Merci beaucoup à Zanzo merci beaucoup Michel, et puis ben, à bientôt à tous ceux qui, j'espère, n'auront pas besoin de nous appeler, mais si vous vous sentez pas bien, et bien nous sommes là pour vous accueillir, pour vous faire passer un cap. Merci Jean-Paul. Merci.